dans cette vidéo toutes les informations concernant nos nuances de pigments pour les sourcils. Alors il existe six nuances différentes pour répondre vraiment à tous les types de clients. Vous pouvez utiliser ces nuances seules ou vous pouvez les mélanger les unes aux autres sans aucun problème. De plus ces unidoses peuvent, si vous inversez le petit capuchon, peuvent se refermer si vous n'avez pas utilisé l'entièreté de la capsule. Concernant ces nuances, commençons par la couleur la plus claire, le Honey Brown. Alors le Honey Brown s'utilise sur les phototypes 1, c'est-à-dire les personnes de peau claire avec des cheveux très très clairs, des sourcils très très clairs et des yeux clairs. C'est assez simple. Vous pouvez l'utiliser aussi bien sur les teints froids que les teints chauds car au niveau de la colorimétrie, ce pigment est euh, assez neutre. La prochaine couleur est un brun moyen, le Deep Brown, qui s'utilise aussi bien sur les phototypes 2 à phototype 3. Alors il est à tendance doré et s'utilise principalement sur les personnes avec un teint chaud. Le phototype 2, donc idéal pour le deep brown, ou phototype 3, c'est une personne de cheveux châtains ou de cheveux roux, avec une peau à tendance chaude, des yeux clairs ou moyens au niveau de la teinte et des sourcils de teinte moyenne. Ensuite, passons sur notre couleur classique, toujours le brown Le brown est un brun foncé qui s'utilise, puisqu'il a une base un petit peu dorée, qui s'utilise donc sur les teints chauds. Euh, des phototypes plus ou moins 3 à 4, c'est-à-dire les personnes de couleur châtain, avec une peau claire, voire déjà peut-être mat, des sourcils foncés, avec des yeux foncés. Ensuite, partons sur nos couleurs froides. Vous avez en premier lieu le Neutral grec qui est un gris neutre en termes de colorimétrie. Il peut très bien se mélanger à un pigment froid pour le cendrer et lui donner un côté plus grisâtre ou le mélanger à un pigment chaud pour lui donner une petite base cendrée. Alors, ce pigment est vraiment un brun gris moyen que vous pouvez également utiliser seul. Par exemple, sur les personnes qui ont cette tendance très, châtain très cendré ou qui ont des cheveux poivre et sel. Ensuite, vous avez le Kaki Brown. Alors, le Kaki Brown est vraiment une couleur qui, en termes de création de sourcils, peut s'utiliser seul ou se mélanger à un autre pigment pour refroidir un petit peu le pigment, pour neutraliser le rouge qui peut être contenu dans le pigment, ou en création, s'utiliser seul pour les teintes plutôt olive, c'est-à-dire méditerranéen. Alors, ce pigment peut également être parfait pour vos retouches annuelles puisqu'il est parfait pour neutraliser les reflets orangés, saumonés ou rougeâtres. En ce qui concerne la couleur l'expresso. Alors, cette couleur est vraiment le parfait dosage pour les photos type 4 et 5 qui nous évite de rajouter du noir et donc de fausser la colorimétrie. Ce pigment est très foncé à la limite du noir pour colorer vos sourcils de manière très foncée pour les peaux mat voire complètement foncé donc c'est à dire noir